Philosophiquement, j'allais dire, et métaphysiquement, spirituellement, qu'est-ce qui se passe quand on crée un espace commun Et comment faire pour que cet espace commun ne tue pas l'étincelle pour que cet espace commun ne nous fasse pas perdre notre âme Si je ne sais pas être intime avec moi-même, comment je vais être intime avec l'autre Comment faire pour que ça ne devienne pas routinier, que ça ne tombe pas dans l'ordinaire, que ça maintienne un peu de sacré